Et le vieux maître Que j'allais voir chaque année Au mois de juin là-bas En Californie Où il vivait Et créait. Le vieux maître Sourire aux yeux Il creusait le même sillon une pensée qui fracassait Des siècles de chercheurs Épuisés de routine, Publiés ou périr. Et ça colloquait Et le vieux maître Sourire d'esprit Et le vieux maître à vélo oh, yeah. Invité Michel Foucault oh, yeah. Trouver des frères de pensée oh, ouais. Pour croiser le frère des mots oh, ouais. Oh, ouais. Et débattre Il était mon élixir De jouvence et de vie Je revenais du périple Toujours un peu plus jeune Un peu plus libre De cette liberté là Celle d'interroger Celle d'interroger Quand des tapages décollent ne font que répéter, ne font que rabâcher Quand il s'agit d'éveiller La seule transmission, c'est une initiation Merci au vieux maître, on the Frenchman's road Et le vieux maître à vélo, invité Michel Foucault Trouver des frères de pensée oh, ouais. Pour croiser le frère des mots oh, ouais. Oh, ouais. Et débattre Alors peut-être maintenant, si le phénomène de, de bouc émissaire est en train de passer, c'est peut-être ça qui fait que toute la pensée moderne s'effondre. <rire> Alors ça c'est là.